Bonjour à tous. Nous sommes le 6 avril 2021. J'aimerais regarder avec vous un peu les marchés, encore l'euphorie qui existe sur les marchés, où on achète encore allègrement sur marge et on continue à faire monter les indices. Ainsi, le Standard Poor, hier, a atteint, il y a les derniers jours, là, a atteint 4000 points. Je crois que c'est vendredi, jeudi, vendredi, qui a atteint 4000 points. Là, on a dépensé sur les 4033. Là, aujourd'hui, elle s'annonce un peu dans le rouge, mais c'est en euphorie, euphorie. Et les achats sur marge sont euphoriques. On va aller voir ça tout à l'heure sur les graphiques. Et euh, ben alors, l'argent, on avait eu une grande, grande correction les derniers jours. là On reprend un peu du poil de la bête, mais comme je vous dis, il y a des canaux euh, qu'il faut absolument euh, qu'ils soient cassés vers la hausse. Et ça pourrait arriver quand même, parce que dans le fond, on peut avoir euh, un changement de... des de, de, de, de, de, de, allocations qu'on met dans telle secteur, on parle de technologie, tout ça pourrait changer complètement et s'en aller dans euh, d'autres secteurs. Euh, ben, les minières euh, en bénéficient déjà, mais pas les minières euh, nécessairement d'or et d'argent. Et euh, c'est ça, c'est là qu'il faut acheter. Lorsque c'est bas, euh, il faut acheter, avoir du courage d'acheter et attendre, euh, euh, se positionner pour, justement, euh, à un certain moment donné, lorsque ça va partir, ça va partir assez raide. Mais au niveau technique, on n'est pas encore au démarrage, mais on, a, on suit encore le rebond. Le rebond a, a, a touché la ligne du bas. On va aller voir ça tout à l'heure, il continue à monter. Et je voudrais, en premier lieu, vous parler de la pénurie de main d'œuvre qui euh, sévit au Québec. Euh, je sais que c'est pas la même chose dans plusieurs pays, euh, même pays européens. Mais ici au Québec, on a vraiment une pénurie de main-d'œuvre et beaucoup, beaucoup d'entreprises de, et PME, ont de la difficulté à recruter les personnes pour pallier à leur manque de main-d'œuvre. Il y a plusieurs raisons. C'est sûr que le gouvernement Legault fait tout pour que l'économie tourne au ralenti. Il continue à vouloir fermer des secteurs de l'économie qui seraient désobéissants aux règles du COVID. C'est comprenable. Pour faire attention, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il pourrait peut-être avoir plus de dialogue. Et euh, ici, le gouvernement Legault est un gouverne gouvernement euh, dictatorial qui ne demande pas du tout d'avis euh, à personne. Euh, euh, je vais dire, comme euh, quelqu'un m'a dit, euh, <rire> c'est un terme que vous connaissez euh, peut-être, euh, il en fait à sa tête, euh, sa tête de cochon. Euh, C'est un terme euh, québécois, là. donc euh, il ne veut pas de, de recommandations, euh, suit son plan et euh, ses ministres, euh, ses ministres euh, euh, vraiment sont des, euh, des bourreaux, donc euh, tout simplement, ils continuent à faire ça d'une manière très, très intensive, comme en France aussi euh, et en plusieurs autres pays d'Europe, mais euh, euh, par contre, euh, ça nuit justement à... à à la reprise. On a encore la PCRE ici, euh, qui se termine en juillet, mais d'après moi, elle va être prolongée encore. Euh, ça, c'est de la part du fédéral, au niveau de, du gouvernement fédéral, de Trudeau. Donc, euh, d'après moi, ça va être prolongé. Euh, je ne sais pas pourquoi qu'ils pourraient arrêter ça, parce que, dans le fond, on fait des fermetures au Québec et ça va continuer. Donc, euh, la pénurie de main d'œuvre est due au fait, justement, des, des des mauvaises mauvaises décisions de notre gouvernement de la CAQ. Très, très mauvaise décision. Et euh, de l'autre côté, c'est aussi parce qu'on a encore des incitatifs monétaires et on veut continuer à le faire. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont pas pressées de se trouver un travail et ça fait en sorte qu'on a… Euh, puis aussi, euh, faut dire que certains secteurs, regardez ici, c'est une série, là, <rire> euh, il y a certains secteurs, même la, la, les le « take out » mmh. qui ont de difficultés à se trouver des personnes c'est sûr que c'est des salaires qui... ben on est rendu à 15 salaire minimum, mais pas rendu encore à 15 officiellement. C'est 13 et 50, je pense, en mai, mais euh, beaucoup, beaucoup d'endroits donnent 15 maintenant minimum. Là, euh, euh, au, et ça dépend où ce vous demeurez. Si vous restez dans une petite ville comme ici à Trois-Rivières, ben petite ville qui s'en vient moyenne là, qui est quand même bien là, au Québec là, euh, où il fait bon vivre beaucoup beaucoup de personnes de Montréal qui sont venues ici euh, à Trois-Rivières je parle Trois-Rivières les loyers sont pas chers on a, on a une très très belle qualité de vie euh, donc euh, c'est euh, c'est un, un endroit où on peut vivre avec moins de, de sous et très, très bien vivre. Il y a moyen de s'organiser vraiment, vraiment mieux que dans des, des grandes villes où les loyers sont hors de prix. Mais maintenant, on voit que la tendance va certainement diminuer dans les prochaines années parce qu'il y a une désertification des grandes villes. Donc, pour revenir à notre pénurie de main-d'oeuvre, tout simplement, on a de la difficulté à recruter. Et c'est beaucoup d'entreprises qui ont le même problème. Euh, c'est 67% des, 67 des petites en, euh, moyennes entreprises euh, sont confrontées à une pénurie comme ça. Et je, je vais de temps en temps, par curiosité, sur Indeed. Euh, vous connaissez peut-être le site Indeed, c'est comme JobBoom, en, en mais c'est un très bon site pour l'emploi. Et euh, j'ai, euh, pour le plaisir... Euh, parce que j'ai déjà travaillé euh, là, il y a deux ans sur euh, comme préposé au patinoire. Euh, euh, j'ai aimé travailler pour la ville euh, de Toiroirière, euh, mais c'est un, un travail très très dur physiquement. Mais c'était ces deux mois là, j'ai aimé ça quand même. Et cette année, pour le plaisir, j'ai appliqué euh, à quelques endroits. Je me disais cet été, je pourrais comme euh, L'été, voilà, euh, je suis très, très souvent ou presque toujours euh, à l'extérieur. Donc, euh, j'aime beaucoup vivre à l'extérieur. Et euh, peut-être que, justement, vous allez peut-être me voir moins sur les vidéos l'été, euh, mais je vais quand même essayer d'être discipliné. Euh, mais c'est ma vie, j'aime ça être à l'extérieur euh, l'été. Et j'ai appliqué sur quelques emplois pour voir. Et euh, on m'a appelé. Euh, c'est une entreprise euh, qui se trouve à, à s'occuper euh, des des activités de la ville de Trois-Rivières, activités récréatives, on parle de... Bon, c'est je ne dévoilerai rien, là. il y a rien de sûr encore, mais je suis en train de me préparer pour des tests, tout ça, et je suis très, très... Euh... Euh, content de ça, euh, je ne sais pas comment que ça va débouler, mais d'après moi, euh, j'ai des examens à passer, tout ça, on va voir ça, mais euh, ça devrait peut-être bien aller, donc c'est pour, pour quelques mois, là dans le fond, parce que l'hiver, je ne travaille probablement plus, mais euh, euh, je veux travailler quelques mois par année, et la belle saison euh, c'est quelque chose de bien, je suis toujours à l'extérieur de toute façon. C'est rare que je vienne dans mon bureau euh, l'été, mais je vais essayer de me discipliner quand même pour revenir Donc, on revient à nos moutons euh, pour vous dire de l'emploi. Sur Indeed, je, je, je regarde ça, il y a beaucoup, beaucoup d'emplois, beaucoup, beaucoup de personnes euh, demandées pour pallier à des euh, des travails. et Même je peux constater que le salaire, euh, les salaires ont, ont monté dû au fait que, on a de la difficulté à recruter, donc euh, c'est <coughs> un grand problème ici au Québec. Euh, recruter. Euh, c'est une bonne nouvelle dans le sens que euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui... Euh, qui, qui des, des immigrants, des nouveaux immigrants, genre, genre on en voit beaucoup dans les commerces, euh, des français excellents, j'ai rien à dire, service impeccable, beaucoup de d'autres races, euh, non, qui sont travaillants et qui s'en viennent ici au Québec. Et euh, c'est très, très positif, je le vois, euh, c'est vraiment positif là, de, de voir... Euh, euh, des personnes qui, qui ont euh, ce désir-là de venir euh, à, à un endroit où on a beaucoup de travail et qui veulent euh, vraiment s'impliquer dans la communauté. Et en tout cas, à Trois-Rivières, depuis les derniers mois on, on le voit. et euh, Mon fils, d'ailleurs, travaille avec un, un Français qui est soudeur, qui est arrivé, euh, ça fait pas très, très longtemps. Très bonne relation avec lui. Euh, donc, euh, c'est pour vous dire que de, de, de l'emploi, je veux pas faire de publicité pour nos amis français, mais de l'emploi, il y en a ici au Québec. <rire> ça vient pas de moi, là ça vient vraiment de, de bah, le journal des affaires, ça a passé un peu partout dans, dans, notre, dans, dans nos journaux. Euh, donc, euh, c'est ça que je voulais mettre en, en premier, là, comme euh, par, première partie. Là. Euh, donc, euh, mais d'un côté, comme vous voyez, beaucoup d'emplois, mais on a une paralysie de la part du gouvernement Legault. Euh, Puis Legault a dit que ce printemps, il mettait beaucoup d'argent dans les infrastructures. S'il veut tout paralyser, cette valeur, il va avoir de la difficulté à, à, à, à, aller, à aller monter ces infrastructures-là parce que euh, les personnes, les, les travailleurs de la construction, c'est des humains. Là, euh, si on les paralyse à d'autres niveaux, en euh, tout cas, on va voir, là, mais il y a de quoi d'incohérent dans les décisions du gouvernement. Moi, de toute façon, je, je trouve que François Legault euh, pff, fait un très mauvais job. Je vais le dire comme ça pour être poli. Là fait un très, très, très mauvais travail avec ses ministres. Je pense qu'il veut d'un côté que l'économie reparte, mais de l'autre côté, il paralyse. Je comprends pas. Bon. On va laisser ce, cette partie-là. C'était vous parler de l'emploi au Québec. et C'était très important pareil. Là, que, que ici, on a un problème de trouver de la main d'œuvre. C'est fou comme ça. Allez sur Indeed si vous voulez savoir. Que ce soit mes amis français, belges, peu importe, québécois aussi. Euh, aller sur Indeed ou d'autres sites, mais Indeed, euh, c'est très bon. Vous cherchez la région. ben la région tour en tout cas, euh, beaucoup, beaucoup de... Euh, il manque beaucoup, beaucoup de, de personnel à bien, bien des niveaux. Donc, on va laisser ce, cette partie-là. Et la deuxième partie, c'est vous parler euh, de l'euphorie. Euh, l'euphorie euh, qui euh, continue à à être présente sur les marchés. Et cette fameuse euphorie-là euh, euh, se voit dans, dans les indices. On voit les indices exploser littéralement. Euh, euh, et euh, j'ai peut-être pas mis mes, mes graphiques en ordre. Malheureusement, on va essayer de mettre ça en ordre. Comme ça, on va commencer par ça. Euh, donc ça, ça se trouve être euh, les, les dettes l'achat sur marge. Donc un achat sur marge. Vous avez peut-être vu euh, euh, le film... Euh, euh, c'est h sur en anglais, là. Euh, Ou euh, Mar Margin Call, qui s'appelle le film. Et euh, c'est un peu ça, c'est que on se trouve à avoir eu des, des euh, de l'euphorie et tout a, a sauté. Et euh, c'est en 2000. Euh, le film, je pense, retrace l'événement de 2007-2008. Euh, mais tout ça pour vous dire qu'on est dans des euphories et comme surtout semblable à l'euphorie de 2000. Mais en 2000, euh, l'achat sur marge n'était pas aussi élevé. Regardez, c'était ici. En 2007, on est allé plus haut. Là, on est vraiment, vraiment allé plus haut. On a eu notre petite creux ici euh, de 2020, là, la crise du coronavirus même si la crise du COVID est encore là, là euh, euh, on continue allègrement à, à faire monter les indices et à acheter euh, largement sur marge, au fait que les gouvernements, gouvernements américains surtout, les autres gouvernements aussi, euh, via leur banque centrale injecte massivement des capitaux euh, qui vont directement sur les bourses. Donc, euh, on est encore à des sommets. Est-ce que le sommet est terminé? Je ne sais pas. On ne peut pas le dire, mais le sommet est à, monte à la folie. Et euh, c'est sûr, c est, c est, c est, ce que je vous dis là, là pas, une, je vous dis pas. je ne suis pas un prophète, je vous dis pas qu'un jour ça va tomber. Je sais pas quand, mais c'est sûr que plus qu'on pousse la machine, plus qu'on met des. Lorsque la bourse, ça fonctionne, c'est assez simple. Dans le fond, on a des acheteurs, des vendeurs, l'offre et la demande. Euh, lorsque ça va. Que lorsque ça monte, c'est parce qu'on a plus d'acheteurs. Et lorsque ça descend, parce qu'on a plus de vendeurs. Tout simplement, dans la période dans laquelle on vit, on a plus d'acheteurs dans le marché. Il y a plusieurs euh, hedge funds qui commencent à sortir là, parce que. Euh, regarde ça et surtout la population la population qui est très très très population lorsque je parle c'est la masse là des individus euh, et beaucoup de, de, de, de pseudo espères sur euh, YouTube ça démontre tout simplement que tout le monde est en euphorie en ce moment et euh, disent que la bourse ne descendra plus jamais euh, c'est des euh, phrases qui sont semblables à celles qui avaient été dites en 1929 euh, après le grand crash euh, en 2020 euh, 2000 euh, excusez 2000 2007 aussi. Euh, de, en 2000, on disait, euh, là, avant la crise de techno, que c'était, euh, on était rendu dans des, euh, les mêmes phrases qui étaient dis, dites en 1929, que non, on est rendu dans un plateau permanent et jamais euh, euh, la bourse va redescendre. Et justement, on est dans ces situations là. Et c'est encore ça, c'est margin debt. Euh, euh, bon, c'est un autre, c'est le même indicateur euh, sur les, la, la, la, la chose sur marge, mais vu d'une autre manière, et on est encore à des pics, des sommets, et ce n'est pas fini, euh, euh, probablement, mais comme je vous dis, regardez tous les événements où on atteint ces fameux pics-là, un jour, ça descend. On le voit en, deux, en 2000, 2007, 2011, si on, a, on avait commencé à réinjecter beaucoup, beaucoup d'argent pour que ça reparte, et... Euh, on est rendu en 2021 et euh, ça continue à montrer allègrement, supporté par les banques centrales. Euh, il, un jour, il va arriver un accident, c'est sûr. Peut-être qu'on n'est pas encore rendu là. Peut-être que ça peut monter encore, encore. Euh, comme Grégory Manarino dit, je ne pas. Je, je ne vendrai pas à découvrir le marché en ce moment. Euh, mais euh, ça va arriver un jour, là, ça c'est sûr. Mais on ne sait pas quand. Et euh, bon, ça, ça se trouve être.. Euh, euh, les, euh, les, bon ça c'est un autre signe aussi qui, qui est épeurant c'est que c'est les entreprises euh, qui sont pas prof profitables euh, et qui continuent à monter elles aussi, donc euh, une entreprise zombie qu'on appelle euh, qui n'ont pas réellement de profit et même qui sont en, en, en déficit, peu importe euh, qui sont nourries par les banques centrales parce que les banques centrales rachètent les, leurs bons, bons d'entreprise euh, leurs dettes là euh supporte ces entreprises-là, mais pourtant, euh, les actions continuent à monter. Donc, c'est un autre signe euh, qui nous montre que avec l'argent qui, qui a été injecté dans le système, on achète à peu près du n'importe quoi. Et un jour, euh, il va y avoir un réveil, mais je peux pas vous prédire quand, c'est pour moi qui est guide, je ne fais qu'observer. Je vous dis qu'on est rendu euh, les extrêmes. Les extrêmes peuvent aller encore plus haut. On... on... On peut pas dire qu'un extrême est rendu au top euh, tant que le top n'est pas vu euh, graphiquement et euh, émotionnellement sur les marchés. Mais là, en ce moment, c'est l'euphorie totale, totale. Et euh, ça, ça se trouve être un autre, ben, encore le Standard Poor, avec euh, celui-là, c'est... Ouh, j'essaie de voir, euh, c'est-tu... bah ben, En tout cas, c'est de l'euphorie, tout simplement. J'en avais plein de graphiques comme ça, là, où on montre que tout est rendu... Euh en euphorie euh, j'essaie de voir ici la petite ligne ce qu'elle représente, c'est probablement les temps où euh, on est en euphorie et que ça corrige après, parce que oui on a les euh, euh, où de 2007 lorsqu'on a des longues montées euh, la correction vient après, Ben, de toute façon ça continue, ça continue, il n'y a rien de, de, qui, qui change en ce moment même si on a des petites corrections euh, si elle est là, il n'y a rien qui change et ça c'est le graphique à long terme euh, sur euh, le Standard Poor's et euh, le fameux grand mégaphone a été complètement détruit par le haut. Et surtout, regardez la montée rapide à partir du creux qu'on a eu en, en mars dernier. Là. Euh, une montée, et si je regarde le RSI, ben là, on est reparti à la hausse. Donc, euh, euh, c'est sûr qu'on commence à avoir des, des hauteurs pas mal, mais il n'y a rien qui nous dit que c'est terminé. Et surtout, les banques centrales qui continuent à injecter allègrement euh, de l'argent dans le système. Donc, euh, c'est pas monté. C'est pas terminé euh, la montée. Euh, euh, le Dow Jones, euh, probablement qu'on va atteindre le fameux 35 000. Il y avait un livre qui avait été écrit, euh, je me souviens, euh, qu'on disait qu'un jour le Dow Jones atteindrait 35 000. Sur le livre, c'est un livre, peut-être qui a été écrit dans les années 2000. Et ça disait ça, le titre dit ça. Bon, ben là... Euh, ça s'en vient. Le 35 000 va être atteint. Et euh, c'est vraiment, vraiment une montée qui, qui est abrupte. Si vous regardez ça, mettons, vous dites qu'on aurait seulement repris ici là, euh, euh, les anciens sommets avant la, la, la, la panique du COVID, là, la, la, qui n'est pas la panique du COVID, qui est une panique et euh, qu'on a attribuée au COVID. Là. Euh, dans la réalité, euh, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, c'est ça, c'est une panique qu'on a attribuée au COVID. Mais c'est pas une, la panique du au fait qu'on a eu du Covid en trop. Ce que je veux dire c'est qu'on a dépassé ça allègrement, et on continue mais en euphorie. Regardez euh, moi après moi là c'est euphorie et c'est la même chose euh, le Nasdaq aussi. On va réatteindre les, les futurs sommets et euh, on, je compare souvent en 2000, euh, 2000 euh, le, dans 2000 <rire> le Nasdaq les technos, mais ben là euh, c'était rien c'était une petite montée de rien là en 2000, mais pourtant, si on la, la regarde comment que c'était, euh, c'était ça. On avait monté euh, assez euh, fortement sur le Nasdaq. Mon graphique est jusqu'en 1974. Et euh, ensuite, on a eu cette grande, grande montée, euh, rapide, rapide, là. Euh, euh, on verra pas mieux, non? On a eu une montée très, très rapide, de 500 jusqu'à euh, 5000. On est monté à 5000 Et ensuite, on a eu la dégringolade qui a été aussi très, très rapide. Et euh, c'est après, en 2000, peut-être sur le Nasdaq, c'est moins évident, mais on a voulu éviter ça en injectant de l'argent en 2007. Et là, euh, avec l'injection euh, euh, qu'on continue à faire, euh, c'est qu'on pousse on pousse les prix de plus en plus haut. On n'a pas l'intention de lâcher. Donc, euh, c'est ça. Et pour terminer, euh, ben, CRB, c'est sûr que les matières premières dues au fait que le... Euh, les rendements du Bon du Trésor 10 ans montent aussi, ben, les matières premières montent. Euh, on avait vu ça euh, euh, l'huile on avait monté un peu, là. ben ah, le, le, le pétrole. Ah euh... oh, j'ai ça dans... On va aller voir ça, excusez, comme ça pour on va terminer avec ça. Bon, on a les. Euh, palladium. Les palladium, on continue à à monter, on avait une correction aussi en 2020, mais le palladium a vraiment, vraiment pris du galon depuis 2016, là, c'est fou. Euh, le platine, platine, on a vu un revirement, et là, on, on semble s'en aller vers une hausse du platine. Euh, Peut-être d'autres métaux avant d'aller finir par là Le cuivre, regardez le cuivre, c'est fou, là. Vraiment, on a une montée là, fabuleuse depuis... Donc, tout ça, euh, ça présage de l'inflation. Euh, le zinc, c'est la même chose, peut-être moins fort. Euh, l'acier l'acier qui a changé de direction est assez puissant, mais on avait vraiment descendu beaucoup. Et on a pas mal tout couvert. On va en finir enfin par l'or. <rire> l'or qui a quand même connu une très, très forte montée, mais avant, avant les événements euh, de 2000, euh, euh, 2020... Euh, euh, et puis, on n'a pas repris. Là. On avait, on s'en allait sur une longue, longue, longue montée. Et là, on est en consolidation. Comme je vous dis, je ramène encore le fameux graphique. Ça, c'est un graphique mensuel. Là. On va terminer ça avec... Euh, là, on va aller voir l'argent pour terminer. Regardez, on a quand même... Euh, euh, le, le fond ici a résisté là, sur un graphique mensuel. Ici, on n'a pas encore une conviction très, très profonde qu'on a un changement. Mais quand même, on a le rebond a résisté. Et est-ce qu'on s'en va vers la hausse euh, Bien, on le voit qu'on s'en va vers la hausse, mais sur un graphique euh, euh, hebdomadaire, on le voit encore plus, mais c'est quand même pas fort. Là, Il faudrait vraiment avoir un mouvement, là, euh, regardez ici ma ligne sur le RSI, là, on peut-être qu'on pourrait avoir un changement de direction. On va voir quest ce qui va se passer pendant les prochains jours, prochaines semaines. Mais on peut se dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression contre euh, l'or. La raison est très, très simple de la part des gouvernements, de la part des. C'est que, dans le fond, le, le, le fait de réussir euh, la montée de l'art de continuer ça, ça sera un désaveu euh, de la part des politiques du gouvernement. Et euh, ça, les gouvernements ne veulent pas absolument pas dire qu'ils ont tort ou qu'ils ont fait de quoi euh, qui était pas correct euh, le silver euh, c'est la même chose on a eu un petit rebond ici euh, mais là c'est pas convaincant non plus aujourd'hui ça prend un peu de galon mais écoutez je, on a tellement vu de, de situation que euh, c'était la même même chose ici à partir d'ici 2016 cette montée là ensuite là, on a eu beaucoup beaucoup de surplace jusqu'en 2018 et on avait eu une descente Lorsque Je me souviens encore, vous pouvez aller voir mes vidéos, lorsque j'ai dit qu'on avait cassé ici, je savais que c'était une cassure très très importante et euh, comme de fait, cette cassure-là a fait monter, a, a, a précipité le marché de, de l'or hein, au prix de 1360 jusqu'à 2070-80 2000, euh, 2000, euh, dans ces coins-là. Et là, on a la consolidation depuis ce temps-là. Donc, euh, oui, il y a eu un long, long temps ici de consolidation. Euh, on a, il y a eu un grand tête et épaule qui a été dessiné, mais là, on est simplement une petite consolidation. On va voir euh, la suite. Euh, Silver, ça, je vous en ai parlé. Là aussi, c'est la même chose, mais ça se trouve être un canal comme ça qu'il faudrait euh, qu'il soit cassé ici à la hausse. Euh, euh, et au niveau du dollar américain, on a eu une montée, là. Euh, mais là, en ce moment, on est en, en correction, on ne sait pas si le dollar américain va monter plus, mais sur le long terme, le dollar américain n'est euh, pas euh, sur la voie de prendre de, du galon, parce que, euh, dans le fond, avec euh, l'injection monétaire qui se poursuit, et surtout le nouveau 22, 22, 2200 millions, euh, 22, excusez, 2250 millions, mi, euh, euh, milliards de dollars, pas des millions, on est... je parle pas de petits charges, je parle de, bon aujourd'hui c'est l'argent presque normal lorsqu'on parle des milliards, donc euh, avec ce 2200 milliards là, euh... Euh, qui va être euh, injecté euh, pour des infrastructures. Euh, euh, on va encore euh, beaucoup, beaucoup diluer euh, la valeur du dollar américain. Euh, donc, euh, sur le long terme, le dollar américain va continuer une correction. Euh, euh, c'est des longs mouvements pareils, mais euh, ça va continuer. Donc, euh, là-dessus, euh, je vous laisse. On se revoit en, encore euh, cette, cette semaine. Ben, le 9, c'est dans trois jours euh, pour le dévoilement du euh, budget euh, euh, le budget euh, canadien parce que ça va être assez Un, pas le neuf c'est pas le budget c'est euh, la discussion euh, dans le caucus libéral sur le salaire de base universel et c'est euh, ensuite le 16 ou le 19 hein, dans ces points-là euh, qu'on se trouvera le budget canadien et là on, on va se revoir pour discuter de ça donc euh, euh, je vous souhaite euh, une belle journée, euh, je vais aller passer le reste de ma journée à l'extérieur parce qu'il fait très très beau et j'ai des travaux à faire, donc on se revoit très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.